Je n'y avais pas du tout pensé avant. C'est en faisant le film et en le présentant que les gens me posé cette question. Et donc j'ai commencé à y réfléchir et en fait oui. Alors c'est pas le lien avec la caméra qui crée la présence, c'est surtout que je m'adresse à l'auteur. Je m'adresse au spectateur qui va voir le film. Et en fait dès le début je suis parti avec la volonté de documenter Possible, le plus sincèrement possible, le cheminement de la peur. D'avoir qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose qui nous dépasse, qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après le saut dans le vide. C'est-à-dire que au début, il bah, y a les doutes, y a la peur, il y a la tentation d'abandonner, il y a le pas envie, il y a le bonheur qu'on retrouve après, il y a les, toutes les emmerdes qu'il y a quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait et la découverte de soi. Et ça, pour moi, c'était ma mission. Et il fallait que je documente ça. C'est une mise à nu totale. Euh, je ne sais pas si vous réalisez, mais je me suis mis à poil. C'est que j'ai montré toutes mes fragilités. Dans un, le monde dans lequel on vit, faire ça, c'est pas facile. Quand, vous voyez, au tout début du film, euh, je me sens... Euh, je suis une merde. Mm. Je, me je me sens, sens pas réalisé, je suis en train de pleurer, oui. je, je suis en oui. dépression, oui. Je, je, je pense que, oui. que j'ai oui. embarqué plein de gens dans cette histoire-là, je n'ai oui. pas, pas les épaules, oui. je suis vraiment me oui. fond oui. à ma fragilité et je décide de prendre la caméra pour filmer ça, oui. c'est un peu bizarre. Oui. Mais je voulais vraiment montrer à quel point c'est dur de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce film-là, ce n'est pas un film de voile. Ce n'est pas un film de mer pas non plus un film sur le plan des clubs mmh. c'est un film sur la peur. Mmh. C'est un truc qui aurait pu avoir lieu dans une expédition, dans le mmh. désert, qui aurait pu avoir lieu dans la création d'une entreprise, ou dans mmh. la vie d'une association, dans une histoire amoureuse, ou dans la, le combat contre une maladie. C'est absolument universel. Un on a tous peur. Et quand on en fait, fait quelque chose qui nous dépasse, et ben on, on passe tous par ces étapes. Il n'y a, a pas de raccourci, ça n'existe pas. tous ces étapes-là, même les experts du monde des globes ont peur. Et moi, c'est ce que je voulais raconter. raconter. Et cette mission-là, mission c'est ce qui m'a permis, permis, quelque part, je pense, avec le recul, de tenir bah, le coup, parfois, pas, pas tout, tout le, mais le temps, temps, mais parfois